Alors, dans cette euh, séquence, nous allons voir le, euh, les éléments essentiels de la hiérarchie des collections en Faro. Vous allez voir que Faro est riche du point de vue des, des différents types de collections, mais euh, il facilite la vie du, du programmeur puisqu'il présente tous une API commune. Et on verra également la différence entre les, les collections euh, littérales et les collections dynamiques. L'API la, des, des collections comme je disais, est riche, on verra qu'il y a beaucoup de types de collections différents. Toutes présentent une API commune, on verra, euh, qui est assez bien organisée, qui facilite énormément la, la, la vie du programmeur. Euh, petit point particulier, en Pharo euh, les collections, les index des collections, euh, commencent à 1, alors que ça commence à 0 dans d'autres langages. Et puis, les collections peuvent contenir n'importe quel type d'objet en Pharo, ce qui n'est pas forcément le cas dans, dans les autres langages. Donc, euh, quelques-unes des, des, des collections les plus remarquables et les plus utilisées. Donc, Ordered collection, qui est une collection dynamique euh, dont la taille va grossir euh, à chaque fois qu'on ajoute des, des éléments dedans. Array, qui est une collection euh, de taille fixe. Et puis, on va accéder aux éléments en fonction d'un indice. Set, euh, qui va contenir euh, des éléments, mais sans doublons. On ne pourra pas insérer deux fois le même élément dans un set. Et puis, les dictionnaires. Donc, les dictionnaires, ce sont des tables de hachage à une clé donnée. J'associe une valeur. Donc Vous avez ici un, un extrait de la hiérarchie des, des collections. C'est seulement un extrait. Euh, elle est plus riche que ça en pharo, donc vous voyez qu'il y, y a plein de classes. Elles héritent toutes de collections, euh, ce qui nous fournit une API commune pour l'ensemble des, des collections. Et puis on va voir celles qui sont en gras, on va les expliciter un peu au fur et à mesure de, de cette séquence. Donc, il existe une API commune, je vous disais, répartie en 7 points. On a des méthodes spécifiques pour la création des collections, qu'on va envoyer plutôt aux classes des collections des méthodes spécifiques pour accéder aux propriétés des collections, que ce soit accéder par exemple à la taille d'une collection ou accéder même aux éléments que la collection contient des méthodes de test, savoir est-ce que la collection est vide ou pas, des méthodes d'ajout et de retrait d'éléments, des méthodes d'énumération des éléments dans une collection, donc je veux parcourir l'ensemble des éléments, je veux euh, savoir si un élément existe et présent dans une collection ou pas, et puis on a des méthodes de conversion euh, d'un type de du collection en un autre type. Donc, Commençons par un exemple, donc je veux créer une collection en faro, tout bêtement, je vais sélectionner la bonne classe qui m'intéresse et lui envoyer le message new pour instancier, pour créer un nouvelle instance de cette classe. Donc, premier cas de figure, j'utilise new. Deuxième cas de figure, en fait, je ne peux pas faire un new directement où j'ai envie de spécifier la taille de la collection. Donc typiquement, Array, je peux lui envoyer new 4. Donc, je fais un tableau de taille 4 ou un tableau de taille 2. où ça marche également sur les ordres de collection. Je peux faire une ordre de collection de taille 1000. Donc, on a d'autres types de méthodes pour créer euh, des collections euh, préinitialisé, donc avec with all par exemple, où je vais passer une collection littérale. Donc une collection littérale, ça commence par dièse, parenthèse, hein, je vous rappelle. Et puis ça va me créer donc une nouvelle instance de la classe collection, donc une nouvelle ordered collection qui contiendra bien tous les éléments qui ont été passés au moment de sa création. Je peux faire la même chose avec un set. Par contre, je vous rappelle, dans un set, on ne peut pas avoir d'objet doublon. Donc le chiffre 7 qu'on avait mis deux fois dans la collection littérale, il ne peut pas se retrouver deux fois dans le set. Donc il y a euh, d'autres types, euh, d'autres euh, sortes de messages qu'on peut envoyer aux classes collections pour les initialiser. Ici j'en ai un autre exemple, new with all. Donc il y a un message, je veux faire une collection de taille 5, mais je veux que toutes les cases soient initialisées avec un certain objet. Donc en l'occurrence ici une string qui contient A. Donc euh, subtilité, en pharo, toutes les collections commencent à l'indice 1. Donc si je demande à cette collection de trois éléments, de me rendre l'élément à l'indice 2, c'est bien 8, donc c'est bien celui-là. Ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Donc c'est la même chose pour les ordered collections. collection. Hein. Si je convertis cette collection en ordered collection et que je lui demande son élément à l'indice 2, ça me rend bien 8, la même chose. Donc les collections peuvent contenir euh, toutes sortes d'objets, comme j'ai dit, et ici je vous en montre un exemple. Cette collection littérale va contenir dans son premier élément la chaîne de caractères Calvin, et dans son second élément, une collection qui contiendra les nombres 1, 2, 3. Je peux créer par exemple un tableau. Donc ici, ce tableau il est composé euh, des éléments 1, 2, ici, et d'un 7 à la fin. Donc l'élément 1 a été ajouté ici, l'élément 2 ici, et le 7 ici. Donc on peut maintenant parcourir les éléments d'une collection en utilisant le message « Do » par exemple. Donc ici, j'ai une collection... Et je vais lui envoyer le message d'où, Je vais lui passer un bloc. Donc, je vous rappelle, le bloc ici, il commence avec le crochet ouvrant, il se ferme avec le crochet fermant. Le paramètre du bloc, il s'appelle each. Donc il commence par un deux-points. Il est séparé du corps de bloc par la barre verticale. Et on va à chaque tour de boucle, each vaudra le premier élément de la collection, le deuxième, etc. Jusqu'à la fin. Donc on va bien afficher sur le transcript Calvin et Suzy. Donc on a les, les tableaux. Donc les tableaux c'est des collections de taille fixe, Donc on peut demander à un tableau sa taille, j'y envoie le message size, on peut accéder directement à un élément d'un tableau en lui envoyant le message at 2 je veux l'élément 2 de la collection, on peut modifier l'élément à l'indice 2 dans la collection en envoyant at 1 put Calvin, Donc je veux insérer la chaîne Calvin dans la case 1, et puis je peux demander la, la taille. L'élément euh, intéressant ici dans cet exemple, c'est qu'on voit qu'on a construit le même tableau de deux manières différentes. Une première version euh, littérale et une deuxième version dynamique. Ici, où j'ai vraiment instancié la, case, la, la classe Array à la main et rempli chacune des cases. Donc, euh, On peut envoyer le message size à une collection pour récupérer sa taille. On peut accéder à un élément d'une collection en, en utilisant la méthode at de point. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc il faut faire attention, il y a une subtilité, quand j'accède à un élément d'une collection en fournissant un indice, il faut faire attention que cet indice soit bien euh, dans les bornes euh, de, acceptées de, par la collection, que ce soit inférieur à la taille de la collection. Si je demande à cette collection l'élément à l'indice 55, forcément elle n'existe pas, cette collection est de taille 3, donc ça va bien me rendre une erreur. Donc Pour modifier les éléments, hein, j'en ai parlé, à l'indice 2, je veux modifier... Euh, insérer un nouvel élément dans la collection, la chaîne de caractères Love, donc ça va bien remplacer Hates par Love, et on le voit bien ici dans le résultat. Donc les, les, littér les, les tableaux littéraux, donc on a euh, ici un exemple de tableau littéral, ça commence par dièse parenthèses, comme je vous l'avais dit, on peut mettre n'importe quoi dedans, donc un nombre, une chaîne de caractères, etc. Et puis on, les, tous les tableaux littéraux en Pharo sont instances de la classe Array par défaut, donc je peux envoyer le message « classe » à un tableau littéral et ça me rend bien, array". Donc, bien « array ». Donc c'est bien un une instance de la classe « array ». Alors les versions dynamiques et les versions littérales sont exactement équivalentes en Pharo. c'est juste une version euh, plus concise, donc ça permet d'écrire ça plus vite. Donc ici, vous avez la version littérale d'une collection et vous avez sa version dynamique où j'instancie vraiment la classe « array » à la main. Mais c'est complètement équivalent puisque vous voyez bien que les deux résultats sont les mêmes. Donc la classe OrderedCollection définit une collection particulière qui est euh, extensible. Donc à chaque fois qu'on va ajouter des éléments, elle va s'agrandir. Donc ici, je réinstancie la classe OrderedCollection en envoyant le message new. J'utilise la méthode add pour ajouter différents éléments dans cette, dans cette collection. J'ai même des variations. Je peux faire add first pour ajouter un élément au début de la collection. Par défaut, ça ajoute à la fin. Donc vous voyez, à chaque fois... le ce que, ce que nous rend la collection, donc là on a bien trois éléments dans la collection, pharo, riff et pharo, si je fais add seaside, side C side est bien ajouté à la fin de la collection. J'ai des méthodes de conversion entre un type de collection et un autre, donc par exemple ici j'utilise une collection littérale, donc qui va être un array, et le message As ordered collection qui va transformer ce tableau en euh, collection ordonnée. Enfin, les sets, donc les sets sont un type de collection sans doublons, donc pareil, de taille extensible, donc à chaque fois qu'on va ajouter des éléments, ça va grandir. Je peux utiliser une collection littérale que je transforme en set, et ça me donne bien un set dans lequel les doublons ont été retirés. Ou alors, je peux utiliser la version dynamique plutôt qu'une collection littérale, set with with, qui permet de, remplir, de créer un set et de le remplir avec deux éléments, deux sets à chaque fois. Donc, les méthodes de conversion sont extrêmement pratiques pour jongler, pour transformer une collection en un autre type. Hein, et ils sont toujours la même forme. C'est « as » plus le nom de la collection qu'on voudrait avoir. Les dictionnaires, donc, c'est un type de collection clé-valeur. À une clé donnée, j'associe une valeur. Elles sont aussi extensibles. À chaque fois qu'on va ajouter des éléments, elles vont grandir. Et puis, on a une API un peu particulière euh, sur, ces, euh, sur, ces, sur cette collection. Donc, le, le message « add » qui, lui, est classique. At if absent, c'est-à-dire si je veux accéder à un élément à une clé particulière mais qu'elle n'existe pas, qu'est-ce que je dois rendre At put, donc à une clé particulière, je veux insérer une nouvelle valeur, etc. Et puis je vais pouvoir itérer avec, avec des messages tout à fait classiques, do, qu'on a déjà vu. Mais on va avoir des nouveaux messages, keys, do, donc je vais parcourir toutes les clés de, du dictionnaire, ou les clés et les valeurs. Donc je vous donne un exemple, ici je crée une instance de la classe dictionnaire, et puis, dans, cette, dans ce dictionnaire, donc, il faut voir un dictionnaire un peu comme un tableau, hein, à la clé euh, janvier, j'associe le nombre 31, à la clé février, le nombre 28, et à la clé mars, le nombre 31. Donc, c'est complètement équivalent à euh, une collection dynamique. Donc, une collection dynamique, cette fois, c'est créé avec un, une accolade, accolade ouvrante, accolade fermante. Ici, je vous rappelle, la flèche, c'est pour créer des associations. Donc Ici j'ai un symbole, donc au symbole euh, janvier j'associe le nombre 31. Donc ici j'ai bien une collection euh, d'associations que je transforme en dictionnaire avec le as asDictionary. Donc ces deux formes pour créer euh, le dictionnaire sont complètement équivalentes. Donc si je demande à une association, si je demande sa clé, ça va bien me renvoyer euh, la clé, donc le début. On voit qu'ici c'est équivalent. Et puis si je demande à une association de me retourner sa valeur, ça ne me retourne que la valeur. Donc ça, c'est une paire ou une association. Donc les dictionnaires, si je veux euh, dans un dictionnaire accéder à une valeur particulière, il suffit que j'utilise « at » et la clé, je spécifie la clé pour laquelle je veux la valeur. Si c'est une clé qui est inexistante, forcément je vais récupérer une erreur, en retour. Et si je veux éviter ça, ce que je peux faire, c'est utiliser « at if absent », donc je fais « at » une clé qui n'existe pas dans le dictionnaire, et si c'est absent, donc je vais récupérer la valeur qui est ici, le 0. Donc on voit bien, cette clé n'existe pas dans le dictionnaire, donc je récupère la valeur 0. Je peux itérer sur un dictionnaire, donc si je fais un do euh, sur, euh, sur les éléments d'un dictionnaire, je récupère en fait ici que les valeurs du dictionnaire, on ne voit pas les clés. Alors pourquoi on peut se demander, c'est un, un peu bizarre de, de récupérer que les valeurs, en fait c'est complètement logique, puisque si on regarde dans la classe dictionnaire l'implémentation de la méthode do, qui prend un bloc, en fait, elle fait à l'intérieur self-values-do. Donc par défaut, quand on fait un do sur un dictionnaire, on ne parcourt que ses valeurs et pas les clés. Si je veux parcourir les deux, en fait, j'ai une méthode particulière qui s'appelle keys-and-values-do qui prend en paramètre un bloc avec deux arguments, k et v. Et donc k, ça correspondra bien à une clé et v à la valeur. Donc cette fois, j'ai bien mon dictionnaire complet. Donc en résumé, dans cette séquence, on a vu que Pharo propose énormément de types de collections différents, que toutes les collections proposent un vocabulaire commun, que ce soit pour créer des collections, pour accéder aux éléments, pour accéder à la taille d'une collection, etc. Donc ça, ça facilite la vie du, du programmeur, et c'est simple aussi de convertir un type de collection en un autre type. Et on a même vu quelque chose de supplémentaire, on a vu que quand on se pose des questions, il est facile d'aller découvrir dans le système, dans Pharo, en allant lire le code des classes, en allant découvrir de nouvelles classes de, de collections.